Chapitre 3 sur lanentamel.com. Aujourd'hui, c'est les jours de la semaine. Donc, de lundi à dimanche, c'est parti. Alors, pour les jours avec, au pluriel, en tamel on dit naql. Na, ut, ke, ul. Narkal". Un jour au singulier, c'est un mot que vous avez plus, plus souvent entendu, je pense. C'est nal. D'accord, juste avec un ul à la fin. Pour ce qui est de lundi, en tamoul on dit TINGEL pi Ti, UNG ga UL TINGEL OK? Donc, euh, à, à l'oral, on dit TINGEL CLAMA, on aime bien rajouter le CLAMA. CLAMA, ça veut dire semaine. Euh, donc, mais si vous dites qui et tingal donc aujourd'hui, on est euh, lundi, il n'y a pas de d'erreur, hein, vous pouvez y aller. Donc, tingal Mardi, c'est sevail, c'est, oeuvre, vaillit, vaille Vous avez vu, on double la consonne encore une fois vu qu'il a le meilleur était de la même famille juste devant. Euh, mercredi, c'est poudain, poudain. Jeudi, c'est une Alors attention, on écrit zh ici. Euh, mais bien sûr, ça ne se prononce pas ZH, hein, c'est juste un L qui n'est pas vraiment... Enfin, euh, c'est une exception. On dit que c'est un son qui est seulement disponible dans la langue tamoul. Donc, pour le retranscrire, on a écrit comme ça en ZH. On écrit quand on voit ce L-là uniquement. C'est le même L qui vient pour tamoul, par exemple. D'accord Mais euh, voilà, dans votre tête, dites-vous que c'est un L pour l'instant. Alors, via l'un, vi Vendredi, c'est BELLY. Be BELLY. BELLY. Samedi, c'est SUNNY. SANA NINA. Facile. Celui-là, dirais que je, un ch... je vais faire un bout de chat. Donc, NIAIRE. NIAIRE. NIAIRE. D'accord Ça, c'est pour dimanche. Voilà. Donc, je vous lis un one-shirt. Donc, TINGLE. C'est PUDEN. BIALEN. Belli, Sani, Niaire. Voilà, donc les sept jours de la semaine. À titre d'information, ces sept mots-là, Donc, euh, comme euh, à l'origine pour euh, la langue française, etc., ça représente euh, autre chose que juste un, un jour de la semaine. Hein. Donc, Tinkel, euh, c'est pour euh, la lune, parce qu'on sait que lundi, c'est euh, le jour de la lune. Sevai, euh, c'est Mars, sur la même logique. Puden, c'est Mercure. Vialen c'est euh, Jupiter, Belli c'est Vénus, Sani c'est Saturne, et dimanche donc c'est le jour du soleil, donc le soleil. Voilà, voilà, c'est tout pour ce chapitre là, je vous retrouve dans le chapitre 4. À bientôt